Κοντά μα σήμερα, ο κύριος David Plondo, σύμβουλο στο κομμάτι της μεταμόσχευση μαλλιών στη κλινική Advanced Hair Clinics και YouTuber. Καλώ ήρθατε στα Μυστικά Υγεία και Ομορφιά. Εργάζεστε ως σύμβουλο στο κομμάτι της τριχόπτωσης και της μεταμόσχευση μαλλιών τα τελευταία 17 χρόνια. Πώ έχουν αλλάξει οι προσδοκίε των ασθενών όλα αυτά τα χρόνια? Alors, ce qui a evolué, c'est que avant, nos clients δεν είχαν τόση εξηγήσει. Οι personnes που souhaitaient faire des grèves de cheveux, θέλαν juste plus de cheveux. Euh, ils ne savaient pas vraiment si ça allait être naturel, ils ne savaient pas non plus qui allait faire cette intervention, et euh, ils savaient qu'ils allaient avoir un résultat qui serait peut-être pas très naturel, mais dans la mesure où ils allaient avoir beaucoup plus de cheveux, ils étaient contents. Aujourd'hui, nos clients ils sont beaucoup plus exigeants, ils ont besoin d'avoir beaucoup plus de densité, ils ne souhaitent plus avoir de cicatrices, ils ne souhaitent pas avoir... Euh euh, ils ne souhaitent pas avoir de résultats non naturels, donc ils veulent un résultat qui soit naturel, ils veulent que ce soit moins cher et ils veulent avoir l'air beaucoup plus jeune. Donc ils sont beaucoup plus exigeants. Mm -hmm. Mais quel trop a été le de la Alors, il y a eu des améliorations scientifiques dans les dernières années et effectivement il y a eu un impact sur les résultats. Notamment la première, euh, la première amélioration, ce sont les instruments qui sont devenus beaucoup plus performants, beaucoup plus fins. Et ce qui fait qu'on avait des résultats beaucoup plus naturels, des cheveux qui allaient repousser plus vite, plus stables dans le temps. Il y a également des améliorations au niveau des traitements préventifs, puisqu'avec le finastéride et le minoxidil, on a des résultats qui permettent d'être beaucoup plus stables dans le temps, qui vont être beaucoup plus durables. Et puis, la dernière chose, c'est l'arrivée du PRP. PRP qui a permis également d'avoir une durabilité des follicules, une reprise des follicules qui est plus importante, et un résultat qui intervient plus rapidement dans le temps, et une cicatrisation aussi plus rapide. Θέλετε να μα εξηγήσετε του λόγου για του οποίου ένα ασθενή επιλέγει την Ελλάδα έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών? Alors, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles, aujourd'hui, des patients qui veulent faire une grève de cheveux viendraient en Grèce, et notamment la clinique Advance Air. C'est que, on sait aujourd'hui que les docteurs grecs, ils ont une réputation, qu'ils sont très bons dans la technique euh, FUE avec injection des cheveux. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on sait également que les clients, de plus en plus, souhaitent ne pas avoir de pré-incision dans le cuir chevelu avant d'implanter les cheveux. Et il est très compliqué de trouver en France, en Italie ou dans d'autres pays européens cette technique. Il y a également une autre raison, on souhaite avoir beaucoup plus de follicules à l'issue d'une séance. En France par exemple, on est limité en termes de nombre de follicules, on sait que le docteur va aller jusqu'à 1500-1700 follicules par séance. En Grèce en l'occurrence on peut aller jusqu'à 2500 follicules. Le dernier point c'est que on va pouvoir avoir une intervention qui sera beaucoup moins chère que des pays comme le Luxembourg, comme l'Angleterre, comme la France, et venir en Grèce pour faire du, du tourisme, aller dans les îles également. Donc ça permet également d'avoir un moment agréable, de faire une grève de cheveux, et également de profiter de la ville d'Athènes et des îles. <safe> Alors, la clinique Advance Air a mis en place un certain nombre de mesures pour garantir la sécurité de tous les patients étrangers, et patients même grecs qui viennent dans la clinique. Ça commence le matin par prise de température quand on arrive à la clinique. On a un formulaire qui permet de tracer le client, savoir s'il a, a été en contact avec des personnes qui ont le coronavirus. Euh, et ça permet également, bien, si euh, un cas était avéré, de se dire bon, « bah, cette personne a eu le coronavirus ». Ensuite, il y a des masques. Tout le monde doit porter des masques à l'intérieur de la clinique. Il y a du gel hydroalcoolique qui est présent à tous les étages et qui est en libre service. Ils ont également limité la circulation du nombre de patients et du personnel au sein des étages. Donc ça, c'était une chose qui était importante pour respecter la distanciation. Et euh, il y a également une désinfection systématique des poignées de portes, des portes d'ascenseurs et des surfaces toutes les heures. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun risque euh, de contracter le coronavirus, même si quelqu'un l'avait euh, dans l'enceinte de la clinique, c'est absolument impossible de euh, tout simplement d'être touché par le coronavirus. Donc, personnellement, je trouve qu'ils ont fait vraiment tout le nécessaire pour pouvoir apporter la sécurité et garantir une protection de tous leurs patients. vous beaucoup pour Merci. C'était un plaisir.